Une petite vidéo pour faire le point sur ce qui se passe actuellement avec le projet arriva si c'est votre première fois sachez que si nous parlons des crypto monnaies alors abonnez vous likez cette vidéo et restez jusqu'à la fin pour découvrir tout ce qui se passe sur le projet arriva dans la journée d'hier on a constaté une chute libre du projet arriva aux alentours de 10 heures ainsi le projet a quitté de 0,409 centimes à 0,406 centimes, juste en quelques minutes. Cet incident a semé la panique chez les investisseurs. Certains se demandent si c'est la team qui a vendu ses jetons en masse, ou c'est un hack, ou c'est le projet qui part en faillite. Puisque depuis le fieton, FTX a remarqué que bon nombre de projets mettent les clés sous le verrou. Mais quelques heures plus tard, l'équipe d'Ariva est sortie de son silence en essayant de rassurer les investisseurs avec un apport d'éclaircissement sur cet incident. À ce propos, ils se sont exprimés sur Twitter avec ces informations. Après les attaques contre le projet Anchor et, et aujourd'hui, une petite attaque a également été menée contre les portefeuilles de nos détenteurs. Il n'y a aucune perte dans nos portefeuilles. Jusqu'à une centaine de portefeuilles d'utilisateurs ont été touchés. Nous pensons que l'attaque a été lancée sur des portefeuilles qui étaient auparavant autorisés sur le contrat de staking. La deuxième information, les utilisateurs peuvent révoquer ou modifier leur lien de portefeuille. Pour une raison inconnue, le pirate a rendu la plupart des jetons volés au portefeuille arrive à déployer. Ce n'est pas un problème que nous ne pouvons pas surmonter. Ceux qui ont perdu, s'il vous plaît, gardez l'esprit tranquille. Nous partagerons plus de détails avec vous. Nous sommes une grande famille. Grosso modo, le projet Arriva a subi un hacking, mais ce hacking concernait que les portefeuilles qui sont connectés au portail de staking d'Ariva Coin. Et ce qui est encore étonnant, le hacker n'a pas pris les jetons, mais leur a renvoyé sur le portefeuille de l'équipe d'arriva Et il conseille aux utilisateurs, surtout ceux qui ont fait le staking, de se déconnecter. Au portail de staking et de se reconnecter de nouveau en essayant toutefois d'effacer l'historique de leur interaction avec le portail de staking nous allons terminer la vidéo sur une bonne information qui concerne le projet arriva ce qui montre une fois encore la solidité du projet et le sérieux de l'équipe derrière ce projet une version entièrement remaniée de l'application arriva world est désormais en ligne avec des vols pas chers vers les destinations les plus populaires avec plus de 500 compagnies aériennes et l'option Binance Vous pouvez télécharger l'application Arriva World sur Plus Store ou bien sur App Store pour réserver vos vols. Bon, c'était tout sur l'incident qui a eu sur le projet Arriva. Veuillez vous abonner à la chaîne pour être au parfum des l'actu des crypto-monnaies. Ciao